Bonjour à tous, nous allons prier aujourd'hui en ce jour de Pâques un chapelet des mystères glorieux justement sur le thème pascal, le thème du temps pascal Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Seigneur nous prions dans ta divine volonté immerge nous dans ta divine volonté, immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté Et euh, voilà, nous prions euh, tout particulièrement pour la paix dans le monde, pour la paix en Europe, pour la paix en Ukraine, pour la conversion de nos dirigeants, pour les, pour que l'Esprit Saint descende sur tous les dirigeants de la Terre, tout particulièrement Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Joe Biden. Et euh, nous demandons à Saint-Michel-Archange, qui est l'ange gardien de la France, de, de, de chasser les ténèbres, de chasser les, tous les démons de notre pays, et de l'Europe et du monde entier, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dimanche prochain, jour d'élection, pour, pour la France. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible,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 Seigneur, nous, de, nous te demandons euh, force et espérance et euh, nous te demandons euh, que tous ceux qui sont destinés aux martyrs, pendant la persécution qui va bientôt euh, arriver, nous te demandons que tous ceux qui sont destinés au martyrs aient la force de, de témoigner de toi jusqu'au bout, jusqu'au jusqu dernier souffle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cinquième mystère glorieux, le retour du Christ à la fin des temps. Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes. Souviens-toi de chacun.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 maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui était qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu bénisse Sarah. A bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.